Mais non, monsieur C'est mon moteur Et je te vois. On lui fait faire le tour, là, ici Voilà. Comme ça Ça fait bien. Vas-y oui. donc Mais tu crois que je t'ai pas vu Ah c'est des bons joueurs là tu sens que c'est des bons joueurs <rire> Je retire tout ce que je vais dire Je retire tout tout tout Tout Et là on va voir si quelqu'un d'autre Il y a enfin, On va le faire en sienne ah. Ah. Vas-y fais tomber la palette je t'en prie, viens! Hé hé hé hé que... hé! Quel rigolo je suis! Oui! Et maintenant, il va falloir fuir maintenant! Voilà! Ah. Quelqu'un d'autre ici? Non! On va prendre ça. Ok Bonjour Oula oula J'ai quelqu'un là mm -hmm. Mais N'utilisez pas cette aide pour rien madame Quelle idée Et vous n'allez pas l'inter. Mais non faites pas ça <rire> C'est quoi c'est quoi le. Okay. Bonjour, laisse tomber pour rien, ça fait plaisir. Mais non, mais ça, c'est une team, tu vois. La team de l'abandon. Ça, c'est la team. C'est genre, oh non, on s'est fait contre Kems. Oh non, mince. Oh ben, et nous qui avons tout prévu, on ne préfère jouer qu'à des games qu'on gagne dès le début... Si un peu de difficulté, non... non merci, on n'est pas là pour ça, on n'est pas, pas là pour le challenge, on n'est pas là pour, pour le défi... Euh, on est surtout là pour... Euh, voilà. Voilà. Attention, ça a piqué par contre. Ok, ok. Mm -hmm. Mm -hmm. Non, plus de points par là. en plus, ça se débat pas, c'est quand même plus intéressant. Ah. Mm -hmm. mm -hmm. attendre euh, que voilà. Merci. Tu vois Ça, ça me plaît. Oh oui, oh ce loop! Ah ce loop incroyable! Ok, vas-y. Quoi? Je peux pas aller. Ah voilà, voilà! Ça c'est ok, attends! Quoi? Oh, ok. Souple, attention, souple, souple, souple, ouais. Non, ok. Dard. Là. Faut les empêcher de faire le moteur en face. Attention, un pétard pour rien. Un film de Night Chalaman. Ok. On va péter ça ici. Parce qu'elle est probablement revenue ici, non Ok. Oui. Ok. On pose ce piège-là. Et <rire> maintenant, ça m'intéresse pas. On sait qu'il y a quelqu'un d'autre ici. À gauche là mais voilà. ok était parti par là ok et eh bien ça ça fait plaisir libération Voilà! <rire> ça! Ça, c'est un move de génie! Ça, c'est un move de génie, ce que je viens de faire. Toi, t'es blessé. Des dard. Oh! <rire> Alors, mon gars! Alors, ça, mon gars! Ça, ça a tellement été apprécié! Ça a tellement été apprécié, mon gars! Merci pour les 5 mois, merci infiniment. Très très grand, merci à toi. Ça fait très plaisir. Ah, il s'est réouvert genre à la seconde près en fait. Et ça c'est. ça c'est agréable. Ça c'est giga agréable. On va voir en face. Ça c'est dead. Et là, ils sont sûrement sur ce moteur. Ils sont en train de se dire, ah, est-ce que nous ne serions pas en train de nous coincer Oh Le rage kit vilain Oh, le petit sel Oh, le petit sel délicieux Oui, faisons ça Vas-y, va louper là-bas, tu sais quoi Allez, va là-bas. Allez, voilà. Non. Non. Retourne de l'autre côté. C'est quoi, ce... Tu veux louper par où, là Ok. Voilà. Ça fait plaisir. Gros move gros move. Bien sûr. Et où <rire> Ok. On va casser cette palette. Non, On va déjà péter. Hein. On va laisser. Hein. Un peu me chaud. Elle est blessée. Ils pas le... Hein On va aller la chercher, là. Et c'est le... Bravo Voilà. Je crois que sa touche ne marche pas. Il a arrêté de bag. Je pense aussi. Hein. Je pense qu'il a un souci à son clavier. Ouais. Le mec, il est salé. Il reste, euh, Il reste là-dessus. <rire> ouais. Ouais. Hein. Voilà. Je pense que le mec, il est, il, est, il est salé. Il est resté exprès là, quoi. On, on fait ça Allez. Partie à gauche. Voilà, merci. Quel plaisir. Ouais. C'est-à-dire. Comment ça <rire> Ok, ok. Allez pour la P1, c'est parti. Tu fais 4%, je te laisse vivre. On va essayer un truc. Allez. Si tu atterris pile à l'intérieur, je te libère. Si tu atteins la cible, je te libère. Allez, je t'ai indiqué où est-ce qu'il fallait atterrir. Je t'aide, là Pas d'effort